et mercredi, la lune sera dans les Gémeaux, votre quatrième maison. Vous pourriez être physiquement au travail, mais votre esprit serait chez vous. Dans un conflit peut-être que vous devez résoudre, ou bien dans une réparation à faire, ou dans des achats nécessaires à faire. Au niveau émotionnel, vous pourriez avoir des sentiments un peu étranges qui vous laissent remettre en question la réalité.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 Pourquoi ne pas essayer de la décoration intérieure, du jardinage, du tricot ou de la couture Et si vous travaillez dans le domaine artistique, encore meilleure utilisation de ces, de ces énergies, car vous aurez également un bon sens et une appréciation de la beauté. Au niveau intime, vos rapports sexuels seront plus romantiques et plus agréable grâce aux émotions et à l'amour et la tendresse qui y seront impliquées. Samedi et dimanche pour le Québec et samedi PM dimanche pour l'Europe. La lune sera dans le lion, votre sixième maison. Vous vous verrez en train de jongler plusieurs balles à la fois, bien que c'est une fin de semaine. Une sortie ou une réception pourrait vous rendre